Moi je m'appelle JB, euh, je suis du coup, euh, mon travail principal c'est d'être core committer chez Wordpress, euh, c'est-à-dire qu'en fait, gros j'ai les clés du code, euh, du code source du CMS. Euh, à côté de ça, du coup, bah, là, je, je fais partie de l'équipe de direction de Wordpress 6.1 qui va sortir mardi, promis on va pas tout casser, promis, alors bah, <rire> je, plus, je vous aurai plus sous la main pour m'engueuler. Euh, donc mardi voilà, 6.1, euh, à côté de ça du coup, je fais partie de plusieurs teams, la team euh, core évidemment, euh, la Team Accessibility, la Team Performance, qui nous intéresse peut-être un petit peu euh, ici, et puis la Team Security euh, depuis quelques mois. Et puis j'ai un hobby à côté, c'est d'être euh, CTO du coup, chez une agence web qui s'appelle Woodenit. Euh, voilà. Ça c'est mon petit hobby euh, sur mon temps libre. Et euh, du coup je vais plutôt prendre cette casquette-là aujourd'hui pour vous parler euh, d'éco-conception, de sobriété numérique, de performance, et euh, à travers notamment le, le fait que euh, assez récemment on a travaillé sur la refonte du site de l'ADEME qui est un gros acteur évidemment, de la sobriété numérique, euh, et euh, du coup, bah, on a eu plein de, de choses intéressantes à partager. Euh, merci MC Solar. Euh, alors, je vais, euh, plutôt que vous donner des chiffres sur le réchauffement climatique que tout le monde connaît, je vais juste vous dire que euh, j'ai dormi une heure cette nuit parce que je me suis battu avec des moustiques toute la nuit et qu'on est le 28 octobre. Donc à partir de là, bah, les climato-sceptiques, vous pouvez, euh, enfin voilà, euh, j'ai pas de chiffres à donner sur le réchauffement climatique, je pense que ce qu'on vit en ce moment, du coup, parle de lui-même. En revanche, les temps, euh, les temps changent. Il y a un truc qui m'intéresse, euh, c'est que euh, nous, on est une agence qui répondons beaucoup par appel d'offres euh, au projet. Et sur les huit derniers appels d'offres euh, auxquels on a postulé, hein, la, la statistique est, est valide, six euh, d'entre eux, euh, du coup, enfin, demandaient euh, des, des l'utilisation de référentiels d'éco-conception et euh, la garantie, en fait, finalement, d'apporter des preuves. Sur euh, les performances, l'éco-conception et la sobriété numérique euh, de ce qu'on allait construire. Donc, ça, c'est un vrai changement. L'éco-conception, le, ce n'est pas nouveau du tout. Euh, c'est quelque chose qui. On en parle depuis des années. Le WordCamp, d'ailleurs, bah, j'en vois un des organisateurs là-bas. Le WordCamp Bordeaux euh, était focalisé quand même beaucoup sur l'éco-conception. Il a eu lieu il y a quand même quelques années, je ne me souviens plus de l'année, peu importe. Euh, et donc, voilà, c'est un sujet qui existe depuis longtemps. En revanche, les. Changements euh, récents euh, sur notre société, euh, et pas que les changements climatiques, hein, aussi les changements qu'on a eus euh, bah, voilà, via toute l'actualité de ces dix, trois dernières années, on va dire, font que bah, tout ça maintenant apparaît dans les appels d'offres, apparaît un peu partout, et il y a de plus en plus de sensibilisation. En gros, on en est euh, là où on en était avec l'accessibilité il y a 5-6 ans, sachant que ça a pris pas mal de temps pour l'accessibilité aussi. Alors, euh, pourquoi aller vers la sobriété euh, la sobriété, du coup, ben, c'est intéressant. Ah, putain, j'ai un retour image ici. C'est parfait. Bien foutu, les gars. Euh, donc, ouais, d'abord, euh, réduire un petit peu la part de notre industrie euh, dans la crise écologique en cours, hein, évidemment. Euh, C'est-à-dire que ben, je ne vois pas pourquoi on embêterait les transports alors que le web, effectivement, euh, apporte énormément euh, dans la crise écologique. Économiser les ressources. Alors, pas que les ressources. On pense souvent dans le numérique aux data centers. Il n'y a pas que les data centers. Hein, il y a aussi les ressources, l'équipement individuel. Euh, avec l'obsolescence en fait de nos machines hein, tout simplement euh, changer petit à petit de modèle bah ouais on aimerait enfin on s'en tous compte hein, depuis quelques années que euh, le modèle de croissance infinie a ses limites et du coup qu'il faut faire un petit peu peut-être gaffe euh, si on veut que ça ça dure encore quelques années euh, et puis euh, là on bascule sur quelque chose qui parle à nos clients alors moi je parle côté agence hein, mais euh, côté annonceur c'est intéressant aussi et côté utilisateur ou utilisatrice aussi c'est l'amélioration de l'expérience d'utilisation. Ça fait 10 ans qu'on parle que dans les cahiers appels d'offres, dans les cahiers des charges, on, avait, on veut un site web immersif. Immersif, donc on nage dedans, ça bouge tout seul, etc. Aujourd'hui, on commence à dire qu'on veut un site internet sobre, efficace. Ben ouais, l'industrie évolue et c'est pas plus mal. Si elle évolue, il y a des raisons. Hein. C'est qu'il y a des outils qui arrivent, donc on peut mesurer les choses. Il y a des référentiels qui arrivent, ça peut permettre de lancer des démarches. Et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. On commence par un petit point de terminologie parce que j'aime bien la théorie. Il ouais, n'y a pas beaucoup d'exemples dans ma conf, désolé. Euh, donc les performances, ce n'est pas la même chose que l'éco-conception et c'est pas la même chose que la sobriété numérique. Je commence avec les performances. Les performances, c'est des mesures quantitatives. Ça ne veut pas dire que c'est mal. Souvent, on oppose qualité et quantité. Non, les mesures quantitatives, elles sont hyper intéressantes, mais il faut savoir qu'elles sont quantitatives et qu'elles sont limitées à leur spectre d'utilisation. Euh, notamment, du coup, ben, on va avoir là-dedans les analyses de performance. Alors, on a deux types d'analyses de performance, les analyses terrain et les données de laboratoire. Je crois que la conférence sur les performances de cet après-midi, du coup, vous en dira beaucoup plus sur le sujet, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Okay euh, mais du coup, on a plein d'outils que vous connaissez sûrement, euh, sans doute. Lighthouse et Patchpit qui sont un petit peu différents, hein, euh, voilà, mais ça, je pense que la conférence sur les performances va vous en parler euh, en détail. Euh, Webpage Test qui est quand même mon petit, mon petit chéri parce qu'il donne un waterfall, c'est-à-dire le, vraiment le, le, la cascade de chargement des ressources dans la page de façon hyper précise et euh, j'aime beaucoup. Euh, ensuite, on a les analyses d'impact environnemental euh, qui sont euh, peut-être un peu moins connues mais qui commencent à exploser. D'ailleurs, il, il y a des gens qui font ce type de produit aujourd'hui dans la salle, enfin dans le dans le WordCamp, avec Website Carbon Calculator qui va vous donner du coup finalement votre positionnement par rapport au reste du web en termes d'empreinte de, carbone. C'est plutôt intéressant. Green IT. Qui est vraiment une démarche du coup sur laquelle je voudrais dire deux mots. Qui sort un outil qui s'appelle Ecoindex est disponible sur la, en forme de extension Firefox ou Chrome. Et ça va vous donner un petit peu comme les Nutriscore une note de A à G pour les, votre site. Fruger qui est un outil plus général qui parle également d'accessibilité, d'inclusivité, etc. Et qui a une grosse composante sobriété numérique. Et puis d'autres outils comme une preuve d'impact. Les gens preuve d'impact sont pas très loin, pas très loin du tout. Hein <rire> euh, et Grinoco qui est un autre outil euh, français Par rapport aux analyses de performance, un petit point parce que je ne sais pas si ça, euh, la conférence sur la performance va en parler tout à l'heure euh, mais attention aux données de laboratoire on a en fait un précédent qui n'est pas dans l'industrie du web mais qui est dans l'industrie de l'automobile c'est Volkswagen, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire que Volkswagen avait truqué ses moteurs pour passer les tests écologiques, euh, d'impact écologique ben, en fait, on peut faire ça avec le, des sites internet, on peut faire ça avec PageSpeed, on peut faire ça avec Lighthouse, et du coup, il faut se méfier. C'est-à-dire qu'on peut très bien détecter via le user agent ou avec toute autre méthodologie technique que le site est en train de passer un test en laboratoire et ben, pas chargé de CSS, pas chargé de feuilles de, de script JS, et comme ça, on aura une super note. Ben, C'est tout à fait possible. Du coup, voilà, attention, les données de laboratoire, les données, ce type de données, elles sont intéressantes. Mais ça ne vous donne pas un label, parce que si ça, et le problème de ce type de label, c'est qu'on va s'en servir, je vous ramène à la conférence sur le marketing éthique, pour faire du greenwashing, etc. Non, il faut s'en servir pour obtenir des mesures à un instant T, et c'est pour ça qu'elles sont intéressantes. J'ai passé beaucoup trop de temps sur cette slide, donc j'enchaîne avec l'éco-conception, qui est un peu différent des performances. L'éco-conception, l'idée pour l'évaluer et pour la mettre en œuvre, c'est d'utiliser des référentiels qualitatifs, donc ça va être un petit peu différent. On a en fait le référentiel le plus important de ce côté-là, c'est le RGESN qui est sorti ce mois-ci, en octobre 2022. En fait ça fait un an qu'il est utilisable, il est sorti en 2021 en version bêta, il a été testé avec succès et donc là maintenant c'est quelque chose qui est utilisable immédiatement. Le référentiel général d'éco-conception des services numériques, c'est pas lié au site internet uniquement, c'est les services numériques pour que ça puisse être utilisé pour les applications mobiles par exemple, etc. Donc très intéressant. Euh, c'est 79 critères qui sont tous vérifiables, euh, c'est-à-dire on y répond par oui ou par non. Soit on est conforme, soit on n'est pas conforme. Euh, générique, c'est-à-dire que ça va s'appliquer finalement à tout l'applicatif web possible. Et intemporel, c'est-à-dire que ces critères, ils, sont valables, ils étaient valables hier, ils sont valables aujourd'hui, ils seront valables demain. C'est vraiment l'intérêt. Il n'y a pas de label. Alors, pas de label, ah là là, mais euh, c'est bien les labels, on peut mettre un petit sticker en bas du site sur le footer, etc. Ouais. alors les labels c'est bien, mais le problème c'est que souvent c'est beaucoup de la communication, vous allez voir que j'ai rien contre, euh, je vais en reparler après, mais ici, en fait, l'idée, c'est de ne pas faire un label, pour pas que les gens se précipitent juste pour avoir ce label, mais plutôt de dire que c'est une preuve de la démarche qui est engagée, et qu'en plus, aucun site internet ne pourrait être conforme à 100%. C'est pas possible. En gros, ils ont fait le truc tellement compliqué que c'est pas possible. Euh, J'exagère un petit peu euh, tout ça, mais c'est vrai que c'est très difficile d'être conforme à 100%, sinon impossible, hein, et aucun site ne l'a atteint pour l'instant. Mais par contre, on va ça va permettre d'engager une démarche, et ça c'est intéressant. Je voudrais juste parler d'un autre référentiel, qui est quand même un référentiel que mon petit référentiel d'amour, c'est HopQuast, je vois Élie qui, qui est juste ici. Je ne vais pas en parler beaucoup, parce qu'il a une conférence à, la, à midi sur le sujet, et en plus c'est un super conférencier, donc vous allez voir, vous allez apprendre plein de trucs. Juste pour dire que sur les 240 critères HopQuast, il y en a 35 qui parlent d'éco-conception, euh, qui sont des règles euh, d'éco-conception. Le modèle VPTCS, bah, je vous laisse la surprise pour ceux qui ne connaissent pas, Élie euh, va vous présenter ça. Un petit livre de chevet qui est intéressant, c'est éco conception Web, les 115 bonnes pratiques. Ce livre, il existe depuis pas mal de temps maintenant, pas mal d'années, et il est toujours aussi intéressant aujourd'hui. Ça n'a pas bougé à l'intérieur, tout ce qui est dit est intéressant. Donc le RGESN, du coup, se décline en 8 thématiques, donc 79 critères répartis dans 8 thématiques. Si je vous liste les thématiques ici, c'est pour vous dire en fait, que ce référentiel, il est, c est tout son intérêt, c'est qu'il est utilisable en amont du projet jusqu'à la livraison en passant par les phases de production, de conception, de recette, et également une fois que le projet il est en ligne et qui vit et dans le cycle de vie du projet, donc en maintenance, etc. C'est vraiment en fait un référentiel qui s'utilise toute la vie d'un projet web. Donc on a parlé de performance, d'éco-conception, bah la sobriété numérique ça va être une démarche globale qui va mixer critères quantitatifs des outils de mesure de performance qui sont indispensables pour savoir où on en est et éco-conception qui va être une démarche qualitative globale sur l'ensemble du projet. Euh, voilà, donc l'idée c'est d'utiliser les outils de mesure quantitative pour faire des mesures tout au long du cycle de production et même après. Euh, et puis d'utiliser le RGESN pour euh, mettre en place la concep une conception orientée éco-conception justement dès le début du projet et que ça suive ensuite tout le cycle de vie. Ça va permettre euh, cette démarche en fait, de sobriété numérique d'identifier des points d'amélioration et puis. Ben de les corriger au fur et à mesure, en mode amélioration progressive et... Je bois un coup. Euh, donc l'utilisation des outils et référentiels tout au long du projet. Euh, tout commence à la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, tout simplement, c'est avant, euh, si vous êtes prestataire, c'est avant que vous soyez sélectionné pour être prestataire. C'est les gens qui vont faire le cahier des charges. Sur la maîtrise d'ouvrage, euh, ben c'est important en fait, euh, que les gens du coup, se forment euh, pour pouvoir justement appréhender au minimum en fait, les critères d'accessibilité, les critères d'éco-conception, etc. pour les intégrer dès le départ dans le cahier des charges. Sans ça, ben, finalement on ne sait pas où on va euh, et le cahier des charges c'est un petit peu le point de départ de l'histoire. Euh, c'est pour ça que, euh, ben, je vais en parler après, donc je le garde, hop, hop, on n'a rien entendu. Euh, donc le RGESN ici va permettre de déterminer un cadre global, il va permettre aussi de déterminer quelque chose de hyper important pour la sobriété numérique, c'est l'hébergement. Genre l'hébergement, euh, c'est vraiment euh, voilà pour vous donner, euh, dire la petite histoire. Sur Adem.fr, on, euh, on a des très gros scores. Du coup, c'est une note sur 100. Le RGESN permet d'avoir une note sur 100. Enfin, en gros, un taux de conformité sur 100. Voilà, sur 100%. On est à 70%. Les 30% globalement sont, euh, enfin, il y a 25% qui sont par rapport à l'hébergement, euh, qui n'est pas un hébergement euh, vert. L'hébergement, il faut faire très attention au label, euh, parce que du coup, vous avez des hébergeurs qui vont donner. Euh, par exemple dire ben voilà on a tel label tel label tel label une collection de labels c'est cool sauf que le RGESN il est plus malin que ça lui il va pas demander des labels il va demander des démarches. Il va dire, est-ce qu'il y a une démarche par exemple euh, de recyclage des, anciens, euh, des anciennes euh, installations, qui, une fois qu'elles ont été utilisées, etc. Et donc la réponse, pour dire oui ou non, c'est d'aller poser la question à l'hébergeur et dire, voilà, bah, qu'est-ce que vous faites au niveau du recyclage de... voilà. Et là, il n'y a pas beaucoup d'hébergeurs, même s'ils ont des labels, <rire> et malheureusement, ils ne sont pas tous euh, ok de ce côté-là. Donc voilà, le RGESN va un, euh, un peu plus loin que juste demander tel ou tel label euh, pour votre hébergement. Et finalement, c'est intéressant parce que ces labels, ils sont très bien, hein moi j'ai rien contre, mais euh, c'est très facile de faire du greenwashing avec et de dire qu'on fait des choses alors que finalement on ne fait que de la compensation. Souvent dans l'hébergement, euh, le principe, ça va être de compenser. Si vous prenez, euh, voilà, bon, je ne vais, vais pas citer, euh, mais des gros hébergeurs, euh, même en France, etc., euh, qui ont des gros data centers, etc., ben, en fait, ils vont faire de la compensation, ils vont acheter des arbres, planter des, dire qu'ils plantent des arbres auprès d'associations, etc. Et du coup, ils obtiendront des labels parce qu'ils seront à l'équilibre finalement. Euh, Ouais mais on attend plus en fait d'un hébergeur. Ok donc je reviens avec la maîtrise d'ouvrage, elle utilise le RGESN pour donner un cadre global, elle utilise les outils de mesure euh, disponibles pour donner des KPI, euh, Voilà, donc en gros bah, des objectifs tout simplement. Euh, L'objectif ça sera de dire ok, ben, au niveau des euh, notes de performance directement, donc des mesures quantitatives, on voudra être à tel niveau euh, et ça permet de donner un objectif. Ensuite au niveau conception, bah, du coup, généralement en phase de conception euh, on fait des ateliers, et ben, c'est important que le RGESN, mais comme le RG2A euh, pour l'accessibilité du coup soit présent à chaque atelier euh, et permettre de valider les éléments. Pareil pour la production, alors je vais parler un petit peu après parce que c'est difficile quand on est euh, graphiste, développeuse, développeur, etc. de tout connaître, euh, donc il y a des méthodes en fait hein, pour ça, mais pour l'implémentation du coup évidemment, bah, plus les critères du RGESN seront directement euh, implémentés par les gens qui produisent finalement, bah, plus ça sera facile euh, derrière d'avoir de, une bonne note, alors ça c'est cool la note, mais aussi de ne pas avoir beaucoup de retours en recettes. On va utiliser, et ça c'est important, et c'est de plus en plus fait hein, dans les agences, euh, là il y a plein, plein de personnes que je vois dans la salle qui savent clairement de quoi je parle, euh, on va utiliser les outils de mesure au niveau de la QA, donc de l'assurance qualité, tout simplement on va vérifier au fur et à mesure que ce qu'on fait c'est conforme avec les objectifs qu'on s'est donnés. Voilà, rien de très compliqué. Par rapport à la phase de recette, bon, ben, c'est les tests avant mise en ligne, hein, euh, voilà. euh, au niveau du RGESN, on va faire un pré-audit euh, pour essayer de voir où est-ce qu'on se situe euh, par rapport aux 79 critères, et donc quel est à peu près le taux de conformité qu'on vise par rapport aux objectifs qu'on s'était donné. C'est important parce que du coup ben, on, va mettre, on va voir en fait, tout ce qu'on peut corriger finalement, et on va le, ben, finalement, le mettre en correction avant de mettre en ligne. C'est plutôt intéressant de faire ça avant de mettre en ligne le site internet. Donc on va mettre en place des corrections, on va utiliser les outils de mesure pour faire encore de l'assurance qualité, donc des, des, des checks, hein, finalement, des vérifications. Et puis un PV, nous on a un, toujours un PV de, de livraison que le client va signer pour dire, ouais, c'est bon, le site il peut être mis en ligne, ça correspond au cahier des charges, etc. Bah, du coup, on en profite pour mettre les résultats des outils de mesure, euh, tant qu'à faire. Ça permet de dire, voilà, est-ce qu'on est dans les objectifs ou pas. Ensuite, à la livraison, on va réaliser les déclarations de conformité. Je parlais du projet adem.fr, ici, euh, l'ADEME avait missionné du coup, la société Temesis, euh, qui euh, voilà, une société bien connue dans le milieu de l'accessibilité mais qui s'est aussi investie dans la création du RGESN et qui a fait la déclaration de conformité euh, et donc qui a donné finalement la, la note tant attendue euh, à l'ADEME euh, cette déclaration de conformité elle est intéressante parce qu'elle permet de valoriser le travail qui a été fait et surtout d'identifier des points d'amélioration parce que comme je l'ai dit tout à l'heure c'est impossible d'avoir 100% donc on va prioriser des points d'amélioration et lors de la phase de run, donc de maintenance à long terme du site on va mettre en œuvre les améliorations qui sont les plus pertinentes en termes de priorité. Les outils de mesure, du coup, sont toujours importants. Euh, quand vous faites la maintenance du site, euh, et il y a plein d'outils qui permettent de le faire, comme euh, alors nous, on utilise ManageVP pour l'instant, mais vous avez l'excellent le, WP Umbrella euh, qui sont présents dans la salle, euh, qui permettent de le faire aussi. C'est de vous donner des. Euh, utiliser les outils de mesure, par exemple Lighthouse, pour vous donner des. Euh, des indicateurs de performance, finalement, chaque mois, par exemple. Ça vous permet de savoir si le site, il va régresser ou pas. Et ça, c'est intéressant, parce qu'effectivement, s'il y a régression, ça veut dire peut-être qu'au niveau du contenu, il y a une nouvelle personne, par exemple, qui est arrivée sur la partie éditoriale et qui n'a pas été forcément briefée, par exemple, sur la taille des images, etc. Bah, tout ce dont on va vous parler, le collègue qui va parler des performances cet après-midi. Euh, bref, voilà. Et puis, on se situe dans l'amélioration continue. En bas, en fait, du coup, alors si vous regardez la télé, vous voyez que c'est la même couleur que la maîtrise d'ouvrage. Euh, nous, du coup, on est plutôt formés à l'agence, on a plutôt une bonne expertise sur les enjeux de qualité web. Euh, voilà, moi de mon côté, je, parlais, je disais que j'étais CTO, mais je suis aussi responsable qualité. C'est quelque chose qui est assez important, en fait, de valoriser, justement. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une personne qui soit capable de dire, OK, là, on va dans le bon sens, ou là, on est en train de se casser la gueule par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, en fait. Et euh, du coup, ben, la, la chose importante, c'est d'arriver à faire remonter les éléments à la maîtrise d'ouvrage qui, elle, doit arbitrer. Et finalement, ben, c'est un petit peu ça le, le, le, le cœur du sujet, c'est que sur un nouveau projet, tout le monde arrive avec toutes les bonnes intentions possibles, sauf que derrière, ensuite, les gens ils veulent quand même leur slider, ils veulent quand même euh, leur vidéo qui a coûté si cher à, à produire, ben, plein de largeur, etc. Et donc, il faut ben, faire des arbitrages euh, et du coup, donner toutes les informations possibles sur les alternatives possibles euh, aux commanditaires, donc à la maîtrise d'ouvrage, pour qu'elle puisse euh, arbitrer. Chaque élément éditorial doit pouvoir être mis en question. Euh, voilà un slider. Ben peut-être que euh, le slider, il est pertinent. Peut-être qu'il ne l'est pas. Peut-être qu'il est pertinent sur l'image de marque parce qu'il raconte une histoire par étape, par exemple. Et du coup, dans ce cas-là, on pourra choisir de garder le slider au, au détriment peut-être euh, de la sobriété, mais en sachant pourquoi on l'a fait. Pour donner un exemple euh, typique, du coup, avec l'Ademe, euh, eux, euh, leur boulot à l'Ademe, c'est de faire des chiffres. C'est-à-dire, enfin, c'est de produire des documents euh, sur des consommations, des, des taux, des choses comme ça, etc. Euh, la société Temesis qui a audité le site au niveau du RGESN nous a remonté, ben voilà là vous avez un script inutile, c'est le petit sur les chiffres clés, vous faites une petite animation pour faire défiler les chiffres. Vous savez l'animation qu'on utilise tous en tant qu'agence pour dire le nombre de cafés qui a été bu dans l'année, etc, les trucs inutiles comme ça. Et ben ce truc là du coup il n'était pas si inutile pour l'ADEME, parce que sa mission c'est de produire du chiffre. Donc finalement mettre l'accent à certains moments sur un chiffre donné qui est important via une animation, ça peut avoir du sens. Du coup, ce qui a été décidé, c'est un compromis. C'est de dire, OK, ben, en back-office, on va donner la possibilité au contributeur, à la personne qui gère le contenu, de pouvoir activer l'animation ou pas. Et puis, comme ça, on chargera le script en front ou pas. Et donc, il y a des pages où on va charger le script parce qu'il y a des pages où le chiffre-clé est vachement important et puis d'autres non. Ça peut paraître un détail, mais du coup, en fait, il est révélateur du, de, de ce que moi je propose de mettre en place. C'est des compromis, en fait, finalement. Euh, C'est-à-dire qu'en. Tant pis, on n'a pas les 100% parce qu'on a le chiffre-clé qui défile sur certaines pages. C'est pas grave. Mais au moins, on sait pourquoi on l'a fait. Euh, donc voilà, les concessions. L'approche design-system est, est, est indispensable en fait, hein, pour faire de l'éco-conception. L'approche design-system, euh, c'est quoi bah, C'est fonctionner par euh, atomes, hein, molécules, composants, euh, et ainsi de suite, plutôt qu'en ayant bah, 10 maquettes de pages et en reproduit les maquettes. L'intérêt, c'est de s'intéresser en fait, aux petits composants qui sont à l'intérieur. Le gros intérêt que ça a, que ce soit pour l'accessibilité ou pour l'éco-conception, ou pour la qualité en général, c'est que quand on fait évoluer les éléments, indépendamment finalement, on n'a pas à refaire la maquette à chaque fois, etc. Je pense que je dois prêcher des convaincus, parce que l'approche design system aujourd'hui, elle est quand même assez bien ancrée, euh, mais sachez que c'est carrément indispensable hein, euh, ici. Voilà, l'intérêt pour l'arbitrage, c'est, enfin, de, de, notre rôle en tant que prestataire, c'est de remonter toutes les billes euh, dispo, enfin, possibles finalement, à la maîtrise d'ouvrage pour qu'elle puisse arbitrer correctement, qu'elle puisse prendre les compromis qu'il faut prendre, et puis parfois qu'on puisse dire, eh ben, tant pis pour l'éco-conception, on va garder le slider parce qu'il raconte une histoire et c'est vraiment important pour notre image. Ensuite, euh, pour... Euh, non, pas pour terminer, mais presque, bientôt. Euh, le RGESN y permet de faire un audit. Cet audit, vous pouvez le faire vous-même vous avez le droit, il n'y a pas de problème, en tant que prestataire ou même le client lui-même, la maîtrise d'ouvrage, peut faire son auto-audit, s'en hein, servir. C'est juste à répondre à des questions, oui, non ou non-applicable non éventuellement. Il y a quelques questions des fois qui ne sont pas toujours applicables dans le cas d'un site internet, c'est de l'applicatif, bah, c'est pas grave, on passe. Euh, donc auto-audit, ou alors vous allez voir, bah, nous c'était Mesis, ils avaient participé à la création du RGESN, c'était un projet sur lequel l'éco-conception était juste au centre, euh, parce que voilà, c'était hyper important, euh, on est allé voir Témésis, mais euh, vous pouvez faire un auto-audit, c'est tout à fait possible. Le RGESN il permet, et c'est la première chose... Ah, les émojis les ne sont pas du tout les mêmes que sur mon ordi, ça me, ça me perturbe. Euh, bon c'est pas grave, euh, Bon c'était un os, non c'est une clé. Euh, donc le RGESN sa mission principale c'est d'identifier les points d'amélioration, reconcentre-toi JB, euh, identifier les points d'amélioration parce que de toute façon, comme je l'ai dit, ça ne pourra pas être parfait. Le vrai intérêt du RGESN avant de dire le taux de conformité et que vous puissiez communiquer ceci, c'est savoir ce que vous avez mal fait et pouvoir le prioriser ou non. Est-ce que cet élément, on va le prioriser ou pas Est-ce qu'il est facile à résoudre Et du coup, la priorité, ça se, pour moi, une priorité, ça se définit par rapport à la criticité de l'élément et par rapport à la difficulté pour le résoudre. Quelque chose qui est facile à résoudre et qui a un gros impact, euh, ben, du coup, on va le prioriser évidemment. Ensuite, c'est vrai que ça permet de valider un niveau de conformité. Vous avez 70%, bravo, vous avez sur le RGESN qui est un référentiel quand même assez pointu et c'est compliqué d'avoir la moyenne, on va dire. Si vous avez 70%, vous êtes dans les 3% de sites les plus éco-conçus, les plus sobres numériquement. Donc du coup, c'est super, ça permet de valider. Et du coup, ça permet ensuite de valoriser la démarche que vous avez engagée. Vous allez réaliser du coup à partir du RGESN une déclaration de conformité que vous pourrez, ou vos clients, du coup, bien sûr, valoriser dans de la communication, etc. Et ça n'a rien de mal, ça n'a rien de malsain que de valoriser des choses qui ont été bien faites, euh, et même de valoriser aussi les manquements. Parce que finalement, c'est un petit peu comme le, le principe du RG2A, donc pour l'accessibilité. Euh, oui, l'objectif, c'est que tous les sites soient accessibles, mais non, ce n'est pas réaliste. Par contre, du coup, pouvoir communiquer sur le fait qu'on euh, est partiellement conforme, ben déjà ça montre que vous avez bien fait les choses et ça montre que vous avez conscience de ce qui a amélioré. Là je reviens vraiment sur la conférence que j'ai adorée d'Alex en premier en fait, hein, qui dit voilà soyez transparent en fait, bon, on n'est pas parfait mais par contre on peut montrer qu'on a mis en place une démarche pour peut-être un jour l'être. Voilà donc l'objectivité la transparence c'est important. Un petit conseil je sais pas du tout combien à ah, zéro ok. Un petit conseil très rapide, euh, c'est difficile quand on est développeuse, développeur, je mange sur les questions, hein, donc bon désolé, hein, euh, c'est difficile d'être top euh, en production quand on est développeuse, développeur, graphiste, etc. et de connaître tous les référentiels, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, le référentiel général d'éco-conception des services numériques et le RGS par exemple aussi pour la sécurité, bref connaître tout ça par cœur, c'est difficile. Heureusement, on a des initiatives comme OpQuest qui permettent d'avoir un référentiel générique et peut-être plus abordable, qui permet un terme qui est très important pour Ellie, La euh, L'acculturation, c'est très important, c'est parler tous le même langage, avoir toute la même culture finalement de la qualité. Euh, et du coup, bah de ce côté-là, c'est vraiment en fait, je vous invite à faire passer la certification OpQuest aux personnes qui travaillent avec vous. C'est quelque chose qui vous permettra en fait de parler, d'être tous dans la même démarche et d'avoir quelque chose d'un peu moins complexe finalement et costaud euh, qu'un RGESN et so c'est 79 critères très compliqués. Euh, nous de notre côté on a mis en place une charte qualité interne, c'est à dire on a un peu pompé finalement un petit peu tout ce qu'il y avait dans HopQuest et on a gardé que ce qui s'appliquait uniquement à nous. Et en plus on a ajouté nos propres critères qui sont euh, des critères qui n'apparaissent pas dans HopQuest, c'est des critères quantitatifs. Par exemple euh, le CLS euh, de la page doit être de temps, voilà, et c'est arbitraire etc. Et si tu ne l'atteins pas, bah, tu dois te poser la question pourquoi et est-ce que tu peux l'améliorer. Cette charte qualité interne, du coup, elle contient dix euh, thématiques euh, et elle reprend uniquement les critères essentiels qu'on considère comme la base de chez base que chaque personne doit connaître. Elle n'était pas publique jusqu'à présent, elle ne l'est toujours pas, mais elle le sera euh, promis euh, en novembre. On va la, la publier du coup sur le site de l'agence et euh, vous pouvez la pomper parce que ça sera de l'open source, hein, pourquoi pas. Euh, et, euh, et donc, dix thématiques, euh, voilà, je ne vais pas les lister, elles sont écrites ici. Je voulais terminer avec et WordPress dans tout ça, mais j'ai pas le temps. Donc du coup, bah, si, si la question vous intéresse, vous avez qu'à me la poser. <rire> Merci tout le monde. Ouais, on a alors une question. Merci JB. Bravo. On va faire ça, JB. Et WordPress dans tout ça. Je vais répondre hyper rapidement, il y aura peut-être même besoin de possibilité d'une autre question. Non, je ne pense pas. Donc, deuxième conférence à la suite de la première, et WordPress dans tout ça. Euh, non, WordPress dans tout ça, du coup, WordPress n'est pas porté sur la partie éco-conception, parce que WordPress ne fait pas des sites internet, il fait un outil qui permet de faire des sites. Euh, par contre, il peut agir sur les performances. Euh, WordPress est doté d'une team performance euh, il y a un an à peu près, un peu plus. Euh, cette team performance elle a travaillé notamment sur 6.1 avec 45 améliorations de performance qui sont des grosses améliorations. Typiquement, et là je vais parler plutôt à, aux développeuses, aux développeurs, euh, notamment sur la WP Query, qui est en gros finalement la, la boucle hein, de WordPress, qui est un élément. Euh, hyper important bah du coup il euh, y a eu beaucoup d'améliorations avec beaucoup de mise en cache des requêtes etc dans la base de données c'est des choses qui sont très consommatrices euh, et la mettre faite de mettre en cache ça va diminuer les requêtes euh, voilà je crois qu'il y a une diminution par 60 sur les requêtes sur les taxonomies par exemple et ça c'est des choses qui sont très importantes c'est à dire qu'on gagne des des des centaines de millisecondes d'affichage euh, c'est très important cette team performance, elle développe aussi des outils que vous retrouvez dans Santé du site, dans, donc dans l'écran Outils Santé du site sur votre site, où vous avez de plus en plus en fait d'indicateurs de performance. Euh, notamment, bah alors moi j'ai travaillé un petit peu, euh, côté Oudonit, on a bossé un petit peu sur la partie ressources, c'est-à-dire remonter le nombre de ressources qui sont utilisées. C'est des mesures quantitatives, encore une fois, hein, mais qui permettent de se rendre compte, peut-être que le site, il y a peut-être un peu de, trop de trucs installés, un peu trop de scripts un peu partout, etc. Et peut-être qu'on pourrait alléger un peu les choses. Et donc voilà, ce que fait WordPress, finalement, c'est de la recommandation et de l'optimisation qui est transparente pour vous, parce que c'est de l'optimisation du cœur en fait, du CMS directement. Donc voilà, WordPress va plutôt jouer sur la partie quantitative euh, de ce que j'ai présenté. Et puis, euh, bien sûr, l'écosystème a son rôle à jouer avec toutes les extensions de cache, euh, d'optimisation des images, etc. Euh, et voilà. Merci JB. Ouais. Allez, on est. Euh, vous allez avoir une pause d'un quart d'heure. Bravo. Merci tout le monde et passez un bon WordCamp.